Donc, encore une fois, merci à toutes et à tous. Dire all, c'est mieux en anglais, comme ça il n'y a pas de signification de genre. Donc, encore une fois, merci beaucoup au SDEG, le syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde, qui va bien au-delà, qui nous accueille. Et c'est vraiment tout à fait adéquat, parfaitement placé, voire somptueux. On n'est pas donc habitué à ce type de locaux, forcément, et... Nous avons malheureusement donc le, le regret dans des empêchements réels et précis des dernières minutes liés à ces mandats dans la communauté des communes du, du Médoc ou du Nord-Médoc. Le président de la FNCCR et le président du SDEG. Donc, heureusement, la bonne parole est portée par le directeur général des services, notre compagnon de route, notre ami depuis l'origine. Donc Stéphane Oulier, parce que c'est lui qu'il faudra surtout applaudir chaque fois à la fin et une fois que tout sera donc terminé, donc Stéphane Oulier nous va, va prononcer donc des mots d'introduction avant qu'avec Jordan, Provo, que vous connaissez tous, qui est l'emblème de la chair, qui est véritablement le, presque la tête de gondole, entre guillemets, donc qui est la réussite absolue, donc nous prononcerons... Euh, une, une introduction sur six années, quoi de neuf et au-delà. Je me tais, cher Stéphane, c'est à vous. Bon, ben, effectivement, comme vous l'a dit le professeur Christophe Bounod, Xavier Panta, est pris un peu à la dernière minute dans des contraintes d'agenda liées à sa communauté de communes, de la pointe, non pas de la pointe du Médoc, d'ailleurs de Médoc Atlantique. Mais euh, je vais lire in extenso les mots qu'il avait prévus de vous dire, les mots d'accueil et de bienvenue en ouverture de cette journée. Monsieur le professeur, mesdames, messieurs, chers amis, c'est pour moi un immense plaisir d'accueillir la chère RICET pour son sixième anniversaire, organisé sur le thème de la sobriété énergétique, culture électrique et prospective. Monsieur le Professeur Bouno, nos chemins se sont souvent croisés au sein de la Fédération Nationale des Collectivités concédantes et Régies, la FNCCR, au sujet de laquelle vous écrivez un ouvrage sur son rôle et son histoire depuis plus de 80 ans, en lien avec votre collègue François-Mathieu Nippaud. Vous êtes un membre éminent du Conseil scientifique de l'Association Académique de Recherche Historique et Sociologique de l'Énergie, l'As. Vous êtes également intervenu pour le compte du SDEG lors d'un dîner-débat organisé à Paris dans le cadre du Congrès des maires, lesquels gardent un excellent souvenir de votre conférence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir en tant que présidente fondateur de la chaire RisseT, dont l'acronyme signifie Réseau électrique et Société en transition, au-delà des jeunes pousses présentes dans cette salle passionnées par l'énergie, je note la présence de certaines personnalités bien connues. Au premier rang desquelles, j'ai le plaisir de souligner. La présence, il va nous rejoindre, de mon ami Michel Derdevé, que j'ai souvent eu l'occasion d'apprécier à travers sa longue carrière au sein du groupe EDF, que ce soit auprès de RTE ou Enedis, où il a exercé de grandes responsabilités. C'est avec beaucoup de plaisir que je le retrouve aujourd'hui au sein du SDEG, en tant que président de Confrontation Europe, association qui vise à confronter les idées pour mieux construire l'Europe, mais surtout en tant qu'éminent spécialiste de l'énergie. Permettez-moi également de souligner la présence de Christophe Bonnery, président de l'Association des économistes de l'énergie, et d'un presque local, Thierry Gibert ex-directeur aquitaine nord d'Enedis dont le passage dans notre région a été unanimement apprécié. Bref, je me réjouis de constater que le monde de l'énergie est aujourd'hui bien représenté par les différents mécènes que sont Enedis et RTE. Notre syndicat a immédiatement adhéré à la démarche initiée par la chaire Rissette, eu égard au fait que les sciences humaines et sociales sont intimement liées à l'énergie. Du reste, l'assistance de ce jour témoigne du lien intergénérationnel qui unit les acteurs de l'énergie, compte tenu de la forte présence d'étudiants de Master 1 ou 2 et des acteurs Professionnels de l'énergie. Permettez-moi, monsieur le professeur, d'émettre une citation émanant du Conseil national de la résistance L'électricité, c'est le sang de la nation. Oui. En effet, la fée électricité, célèbre tableau de Raoul Dufy, met en valeur le rôle de l'électricité d'un point de vue économique et sociale. Les syndicats d'énergie, tels que le SDEG créé en 1937, ont pris conscience de la nécessité d'électrifier les zones urbaines comme rurales dans les années 30. L'électricité, qui, je le dis souvent, est un produit pas comme les autres, car non stockable en grande quantité et de nécessité première, à apporter progrès et bien-être au sein de chaque foyer. C'est ainsi que le SDEG joue le rôle d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité en confiant l'exploitation de ce réseau au concessionnaire Enedis. Ce dernier exploite le dit réseau à ses risques et périls et réalise avec le SDEG des travaux de renforcement, d'enfouissement ou de sécurisation des lignes électriques. Pour votre parfaite information, le SDEG investit près de 20 millions d'euros par an afin de moderniser ce réseau, que ce soit en zone rurale comme urbaine. En effet, une des particularités, ou plutôt fierté de la France, est la péréquation c'est-à-dire un modèle qui garantit la même qualité d'électricité au même prix pour le consommateur, que ce soit à Paris, Bordeaux, en Dordogne ou en Lozère. Cette péréquation constitue, à non pas douter, le ciment du service public de l'électricité auquel les autorités concédantes, telles que le SDEG ou Enedis, sont attachées. Pendant plusieurs décennies, notre métier a essentiellement consisté en le déploiement du réseau électrique, mais depuis une quinzaine d'années, nous mettons également en œuvre la transition énergétique. En partenariat avec Enedis, mais aussi GRDF ou encore Regas pour la Gironde nous pensons que cette transition énergétique ne doit pas être un produit de luxe réservé aux seuls urbains. A ce titre, nous mettons en avant la complémentarité des territoires, puisque le vivier de production, en d'autres termes, le grenier à électrons, se situe en zone rurale, alors même que le potentiel de consommation se trouve dans les villes. En effet, la réalisation de fermes photovoltaïques ou de méthaniseurs a quasi exclusivement lieu dans nos campagnes, avec un transport des électrons et autres molécules vers les centres urbains, grâce à des réseaux modernes, fiables et communicants. Notre syndicat s'est donc résolument tourné vers la transition énergétique en construisant des sites de production d'énergie renouvelable, mais aussi en promouvant les économies d'énergie, comme la mobilité propre. C'est ainsi que nous avons implanté plus de 170 bornes de recherche pour véhicules électriques, tout en participant à la construction d'une station bio-GNV. Bref, nos actions s'inscrivent parfaitement dans les réflexions et travaux initiés par la chaire RISET. Cette chaire a produit des contributions de haute tenue intellectuelle, si bien que certains étudiants-chercheurs ont pu être recruté par des structures telles que RTE ou Enedis. Le monde de l'énergie est complexe, mais ô combien passionnant pour celui qui s'y intéresse. Je ne doute pas que cette journée ne me démentira pas tant l'assistance, monsieur le professeur Bounod, a l'air à la fois studieuse et enthousiaste, à l'idée de participer à des débats qui, je n'en doute pas, seront captivants. Merci encore de votre initiative et soyez assurés que vous pourrez compter en le SDEG pour vous accompagner encore sur de nombreuses années dans tous vos projets. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est si si allumé. Si, si. Merci beaucoup. Stéphane, et merci beaucoup au président Panta, puisque vous portez cette bonne parole sur les deux, les deux échelons, l'échelon SDEG et l'échelon, effectivement, national, FNCCR. Donc, il nous appartient avec Jordan, dans notre duo, et c'est très bien de laisser sur le premier slide, d'inaugurer cette journée, donc originale, en commentant d'abord l'affiche, en montrant bien que à partir de cette illustration qui vient des archives départementales de la Dordogne, puisque nous avons couvert largement l'Aquitaine. Mais l'autre, je vois Estelle Lachaud, grâce à la patrie de Jordan, qui pendant l'essentiel a été d'abord le chargé de projet, et puis le chargé de développement de la chaire RICET. et J'ai eu le grand plaisir, et nous continuons à travailler, donc, euh, avec RTE, avec lui. Donc, la Dordogne est aussi notre autre capitale. Nous avons la Gironde, la Dordogne. Nous avons aussi, euh, peut-être, donc, c'est le territoire. Donc, euh, à l'origine, le mécène, nous y reviendrons, étant Enedis, donc, d'Aquitaine Nord, même si je suis moi-même d'origine landaise. Donc, ici, les thématiques, c'est six ans de recherche-action au sein et avec la chaire recette, on va revenir... Reset ou recette, on va revenir sur ces conditions-là parce que chaque fois, il faut donner du sens. On a besoin, donc, pour les études en sciences humaines et sociales, on n'est pas ici dans la science ouverte. Les sciences humaines et sociales ne sont pas là pour donner un supplément d'âme. Elles sont là pour donner effectivement du sens à toutes les actions et donner du sens au territoire, au passage de territoire. Quand nous avons commencé, quand j'ai commencé ma carrière dans les années 80, près de 40 ans le territoire, on n'en parlait que par les géographes. Progressivement, les territoires, territoires d'énergie, sont devenus donc effectivement une construction de recherche et de recherche effectivement appliquée. Donc, la chaire RISET, réseau électrique au pluriel, donc réseau de distribution et réseau de transport d'électricité, d'énergie électrique et d'énergie tout court, et société en transition, avec le lien entre transition énergétique, écologique et de plus en plus numérique, était effectivement donc le pilier de cette création. Et vous voyez effectivement tous les logos. Donc le SDEG nous a accompagnés dès l'origine. Mais c'est une création, on reviendra, qui était en fait entre le SEMS, le laboratoire, donc l'Université bordeaux Montaigne Christine Bounod était à l'époque directrice donc du SEMS, la Fondation Bordeaux-Université. Nous ne serions rien sans la Fondation Bordeaux-Université, ici présente, avec Juliette Dunf et Eurydice, donc, qui nous ont accompagnés, en particulier quelquefois dans des moments qui ont pu être un peu difficiles, en, 2000, en 2020, me semble-t-il, on ne va pas revenir donc là-dessus. Et puis, effectivement, donc les mécènes Enedis, c'est désormais notre mécène principal et RTE, avant que d'autres partenariats, on y reviendra, aient été tissés. C'est le cas, on le verra dans les différentes, dans les différentes tables rondes. Donc, six ans de recherche action je dois avouer, moi qui suis un quasi-vieillard, avec 40 ans de carrière donc universitaire, que toujours, quand on crée, quand on met en place une chaire, on ne sait jamais quelle est la trajectoire, quelles sont les bifurcations. On a toujours des mauvaises surprises, mais on a toujours de très bonnes surprises. Et comme disaient certaines personnes, le bilan est toujours globalement positif. Le bilan est globalement toujours positif parce que, l'électricité et l'électrification ce sont des formes de solidarité Lénine lui-même ça c'est mon quart, c'est ma seconde révolutionnaire en cette journée donc de mobilisation parler de la dimension collective de l'électrification ici je rappelle que la chair RICET c'est le service public c'est le service public de l'énergie, de l'énergie électrique certes selon la théorie de la valeur il faut d'abord l'eau mais derrière l'eau et le lien d'ailleurs avec l'énergie électrique, qui est effectivement l'électricité étant une forme et non une source d'énergie, on a bien ici ces éléments essentiels. La thématique, alors, 6 ans de recherche-action, parce que c'est bien l'intérêt. Euh, J'insiste là-dessus, avec 11 ans également de direction de la maison des sciences de l'homme, on en a assez d'être dans nos petits champs clos, dans nos petites disciplines, ou dans nos petits espaces. Donc ici, justement, ce qui frappe, Stéphane l'a souligné, c'est certes d'abord l'intergénérationnel avec ses nombreuses étudiantes et étudiants qui viennent de différents donc, horizons avec quelques membres plus mûrs, plus ou moins chevronnés et puis donc toutes ces générations intermédiaires donc montantes mais surtout ici dans cette assistance on a des parties prenantes extrêmement différentes on a le monde de l'entreprise de services publics le monde des réseaux, on a le monde académique, on a des professionnels, on a des représentants des collectivités territoriales et Dieu sait qu'elles jouent un rôle important. On a dans toute une sorte de société, on a toute la représentation de la société civile organisée. Parce que la société civile organisée, par rapport à la spontanéité, moi je ne crois jamais à la spontanéité du peuple, de la foule, etc. La représentation, la représentation de la société civile organisée, l'expression des corps intermédiaires, L'expression, on le retrouve sur les différents territoires. Et donc, ce n'est pas pour rien si ces trois thématiques, ces trois thématiques sont apparues très progressivement. Donc, en commençant par la culture électrique, qui est le cœur même, puisque lorsque sont la fondée, je vais y revenir, il y avait deux piliers, un pilier histoire et sociologie. Comme l'ARS, c'est au fond association historique et sociologique, que donc de l'énergie, c'est donc ce sont les deux les deux piliers de l'ARS auprès de la FNCCR. La culture électrique renvoie à la trajectoire, à l'histoire même de l'électrification, qui fait les territoires, qui fait même la nation, qui fait les formes de développement, qui fait aussi les externalités négatives éventuellement. Et quant à la sobriété. Le concept même et les études de sobriété. Qui parlait de sobriété il y a deux ans, sinon pour la sobriété des années 70 ou la sobriété alcoolique Donc on a une évolution radicale et on a fait plusieurs, plusieurs livrables. Ça fait partie des programmes centraux de la recherche et développement de RTE qui nous soutient, qui nous soutient de façon donc tout à fait éclairée. On a ici dans la salle quatre représentants de la RD de RTE qui est en fait, lorsque. Le mécène RTE, c'est la R&D de RTE avec un organigramme qui est d'une lisibilité parfaite, donc avec les différentes feuilles de route, on n'y reviendra pas. Et quant à la prospective, la prospective est dans une trajectoire, je n'arrête pas de dire qu'il faut historiciser le temps présent. Il faut se rendre compte que dans cette troisième décennie du 21e siècle, rien que le temps court de la sobriété, rien que le temps court de l'électromobilité, rien que le temps court donc de l'évolution des prix de la tarification de la péréquation, ce qui nous relie ici tous, si l'on est républicain, même si le terme, quelquefois, est un peu galvaudé. Donc, on a ici une péréquation. On a une péréquation, on a la recherche, effectivement, de cette concorde, de ce consensus et de cette répartition. Donc, euh, on peut passer, effectivement, slide. Alors, c'est exprès, c'est exprès, en fait... Pour faire une référence à Xavier Penta, euh, j'ai eu euh, l'honneur et le plaisir, j'ai fait la plus grande salle de ma carrière comme les chanteurs, donc, euh, à quelques dizaines de mètres, j'ai fait le palais des expositions de Bordeaux en donc, 2006, Xavier Penta étant devenu président de la FNCCR en 2004, après là, il était président du STEG depuis 1990. Eh bien, j'avais été le keynote speaker, j'avais connu effectivement mon heure de gloire. Quelle sensation de parler, même quand on fait dans des amphithéâtres, l'amphi 700, on a quoi, 300 ou 400 étudiants Là, il y avait plus de 1000 personnes, des maires, des directeurs de services techniques, enfin, bon, j'étais absolument impressionnant. J'avais fait une synthèse, c'est exprès, je mis, le patrimoine de la loi de 1906 sur la distribution d'énergie, un siècle de services publics locaux. C'est ensuite c'est le cœur de la question. Qu'est-ce que le service public Et je rappelle, pour ce qu'on fait du droit public, donc la question entre la polémique entre Dudy, le Bordelais, et Oriou, effectivement, le Toulousain. Toutes les questions des services publics locaux. Et toutes les questions, je vous rappelle que l'incarnation du service public n'est pas forcément nationale. Elle peut être incarnée aussi de façon locale, puisque pendant longtemps, il n'y a eu que le pouvoir, effectivement national et le pouvoir donc, local. Donc euh, cette loi, qui est, je rappelle que c'est toujours la constitution, cette loi, c'est quand même, elle reste effectivement une loi qui est vaillante et centenaire, cette loi qui a fait beaucoup parler d'elle avec les directives européennes, avec les transpositions du droit européen en droit français. Alors comment s'est nouée, avant de passer, comment s'est nouée la création de la chaire C'est Alors lorsqu'elle a été créée, je ne pensais vraiment pas que le bilan serait globalement aussi positif et de voir aussi de jeunes talents, de jeunes pousses, des collègues. Je salue Stéphanie le Galli qui est associée déjà depuis deux ans et qui va jouer un rôle de plus en plus important. Donc, à partir donc, de l'année prochaine, puisque nous allons piloter à deux, et c'est elle qui aura même le, le redoutable honneur de piloter à, auprès de l'université Bordeaux montaigne qui est toujours éclairée, donc de piloter donc, la chaire. Je me centrerai sur les rapports avec les entreprises et. La, la, la création de la recherche-action, je ne pensais vraiment pas que la trajectoire, qu'on aurait autant d'étudiants, de stagiaires, autant d'actions, et que l'on irait aussi loin dans les territoires, et que, au fond, comme la trajectoire de Michel Verdevé, je vous rassure, notre grand commandeur de l'ordre national du mérite, va arriver, mais le malheureux, il y a eu 3 TGV sur 4, il a eu un TGV annulé, donc il a pris... Le TGV, il doit arriver à midi. Enfin, si les voix sont dégagées, il doit nous rejoindre. Il nous donnera la bénédiction énergétique, au moins dans les conclusions, avec Stéphanie, le Gallic, et il sera là de toute façon, donc, effectivement, à midi. Alors, je reviens quand même. Il y a tout Seigneur, tout Honneur, notre démiurge. Notre démiurge est Thierry Gibert. Notre démiurge est Thierry Gibert parce que je reviens. C'est grâce à la FNCCR, grâce à un repas. Il faut faire, d'ailleurs ça existe, une histoire des repas, des petits déjeuners. Des déjeuners. Jordan connaît l'histoire du petit déjeuner de Padoue, où sa carrière absolument, ça c'est autre chose. Il en a peut-être parlé même aux étudiants en doctorat, paraît il Donc c'est lors d'un déjeuner au congrès de la FNCCR à Tours, en 2016, que l'idée précise de cette chaire, parce que Thierry, d'ailleurs il va en parler, est attaché aux deux piliers. Il est attaché aux piliers historiques ou aux piliers de la sociologie, de l'énergie électrique, des formes de solidarité, de la question du service public. Donc, en fait, c'est avec Thierry parce que nous avions la bénédiction hautement suprême de Michel Derdevé et de Christophe Bonnery, directeur de la prospective et de l'économie, qui s'occupait des partenariats des chairs et qui avait, une, qui avait vu qu'il y avait un intérêt aussi stratégique pour Enedis en SHS de créer une chaire, effectivement, donc à Bordeaux, mais le financement le financement, parce que le financement est venu effectivement à l'origine, donc 10 Aquitaine, Nord, et à l'époque à Béni, où effectivement Thierry Gibert est resté pendant 5 ans, directeur, 6 ans, directeur territorial, comment dire, il y a eu un petit creux dans la période qui a suivi, et nous sommes ravis qu'actuellement RTE soit véritablement le mécène Principal. Alors, on va rapidement. Non, ça c'était juste pour montrer... Attends, on montre juste quand même le, les éléments. Donc, ouvrage avec Michel Verdevet, Les réseaux électriques au cœur de la civilisation industrielle. C'est juste pour montrer qu'avec, à l'université Bordeaux-Montaigne, j'ai réalisé avec d'autres toute une série d'ouvrages pendant 20 ans sur l'histoire de l'électricité. Et comme je suis président du comité d'histoire de l'énergie de la Fondation EDF, on a commis l'année dernière, Source électrique, donc... 75 ans EDF, donc qui reprend des éléments. Donc, slide suivant. On a soutenu, j'ai fait soutenir par RTE, à l'époque de Michel Derdevay, dans les années 2000, plusieurs mémoires hein, de recherche, dont celui de Renan sur l'histoire des échanges électriques entre la France et l'Espagne de l'entre-deux-guerres à nos jours, ou le réseau de transport d'électricité français face aux tempêtes de décembre 1999. Oui, vous pouvez passer. Dans les différents axes et projets de recherche, Jordan va de toute façon les présenter. Donc, à l'origine, on avait effectivement, dans ce nuage de mots qu'il a composé, avec le logo de la chaire reset, on a toute une série d'éléments, hein, donc territoire, appropriation sociale, mémoire, électricité, je n'insiste pas. Slide suivant. Alors, oui, on a une chaire, alors certaines chaires, comme dit Michel Derdevé, font savoir puisqu'elles ne font. Donc, quelquefois, nous, notre défaut, on fait plus qu'on ne fait savoir. Donc, le faire savoir. Donc, euh, il s'agit quand même de cumuler dans notre activité des événements. Ici, c'est un événement, mais s'il n'y a pas de livrable, s'il n'y a pas de réflexion, s'il n'y a pas de professionnalisation, s'il n'y a pas de science ouverte, j'insiste sur un élément, c'est toujours à l'intersection, c'est toujours dans l'hybridation, c'est toujours dans le croisement des milieux que se font généralement, y compris les avancées scientifiques. Quand vous restez dans votre silo, quand vous restez dans votre territoire, dans, vos dans votre précarité, dans vos enjeux de pouvoir, ça n'avance pas forcément. Donc C'est toujours dans les formes de coopération qu'il y a effectivement des gains mutuels, qu'il y a des fertilisations croisées. Donc là, c'était la conférence. Attends, on reste juste sur, le, sur, le, sur la thématique. Hein. Vous voyez, dynamique territoriale et précarité énergétique en Nouvelle-Aquitaine. Tous les acteurs étaient présents. Christophe Bonnery était présent, Thierry Gibert, Michel oui. Tardevin. On a vu Jacques Percebois, un des plus grands économistes de l'énergie, donc, euh, français, hein, avec euh, aussi Jean-Michel Glachant enfin, vous tuez porteur avec des nouvelles générations, Antoine missmer Donc, c'était en avril 2017. Slide suivant. Donc, euh, en 2019, on voit effectivement toujours la fondation, grâce à la fondation, j'insiste sur le rôle de coordination aussi de la fondation, qui Permet donc ce mécénat, cette forme du mécénat, mutation des systèmes électriques entre perspectives sociétales et coopération territoriale. C'était deux ans de recherche-action au cœur de la chaire I7, puisque le, les conventions sont signées au mois de février. J'insiste, il nous a un peu quitté euh, pour des raisons euh, internes de management d'Enedis. Donc, euh, Cyril Abonnel, pendant plusieurs années, a été le co-coordinateur de la chaire et pendant quatre ans a conduit donc avec sa, à la fois sa dynamique entrepreneuriale et surtout, c'est un, un chercheur. Il, il avait des neurones, qui il avait dix excellentes idées par heure et il pouvait mettre en avant. Donc, il nous a beaucoup aidé dans ces structurations. Slide suivant. On a fait un colloque en 2019 avec effectivement Regals. Sur les énergies de Bordeaux, donc quelle histoire. On avait la chaire 7 qui était un beau colloque, hein, vraiment un très très beau colloque où on était accueilli aussi. Euh, on avait aussi l'université de Bordeaux qui avait euh, qui avait contribué, dans l'université Bordeaux Montaigne et l'université de Bordeaux, de Bordeaux, celle qui est connue à l'échelle nationale parce qu'elle est arrivée à la victoire. Donc euh, on continue. On a même mené. Alors on a des, des on a des actions pour les différentes générations. Donc on travaille avec la FNCCR. Mais on travaille beaucoup avec le comité d'histoire de l'énergie de la Fondation Groupe EDF. Je dis bien Fondation Groupe EDF. Donc on a des actions ici sur les doctorales de l'énergie. Et je, on avait mené cette action avec Renan Vigier, avec Stéphanie gallix C'est d'ailleurs elle qui avait réalisé cette, cette présentation. C'était au, au mois de juillet dernier avec une douzaine de chercheurs européens. C'était passionnant, beaucoup d'Italiens hein, sur... C'est doctorial et les Lucas, Pauline, enfin, étaient, il y avait effectivement une, une association. Les étudiants de master avaient été associés, donc sur les dynamiques et tensions de l'électrification rurale agricole, complexe industriel portuaire et énergie, et la longue trajectoire de l'éclairage urbain où Stéphanie Le Gallic a mené cela toute seule. Voilà. Alors, je pense que nous sommes arrivés maintenant. En réalité, moi, je cause, je présente, mais je voudrais quand même remercier ici cette chaire, n'aurait pas eu cette dynamique et cette trajectoire sans Jordan qui, après avoir soutenu sa thèse, je dis quand même en euh, juin dernier, qui était un succès absolu, après est revenu dans, un, dans une position de coordination puisqu'il y a ici l'avant... Pendant cinq ans, vous avez été chargé de développement de la chaire recette. Et aujourd'hui, vous êtes le coordinateur de la feuille de route énergie, réseau et société. Mais ce n'est peut-être pas dans ce sens-là, c'est dans quel sens C'est Voilà, je vais avoir un bon point. Donc vous avez la parole pour nous résumer ce qui est difficile, ce que nous avons pu faire. Et c'est vraiment un travail de groupe, hein un travail de, de, de vraiment d'équipe. De, de, je me tais. Oui alors euh, merci Christophe alors j'ai prévu de longs remerciements mais euh, finalement je me dis que ça peut être intéressant d'enchaîner parce que sinon ça va faire redite et d'autant que je suis totalement d'accord avec vous pour le coup euh, je vais quand même profiter juste pour faire un petit remerciement à Pauline Romary, Lucas Lopez les euh, co organisateurs de, de cette journée jeunes chargés d'études de la chair et qui ont pris le relais aujourd'hui je suis hyper fier de vous donc je vous dis à la tribune euh, Pauline Romarie, chargé d'études de sobriété et de la chair. Lucas Lopez, chargé de projet, doctorant aussi en parallèle. Je te souhaite bon courage, je l'ai fait un, un certain temps. Donc, je ne vais pas m'étendre aujourd'hui. Et je remercie aussi en effet quand même Cyril Abonnel, qui, beaucoup, beaucoup, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a beaucoup œuvré pour cette chaire et dont les idées perdurent encore dans l'ensemble de notre travaux. Alors je, je regarde aujourd'hui à posteriori tout le, le chemin effectué sur lequel je vais... Finalement, j'appartiens encore à cette histoire proche, donc je vais en rapporter quelques détails. Alors, d'abord, cette charge, il faut préciser que c'est une charge de, de recherche. Christophe l'a bien mentionné, pas, pas, pas une chaire d'événements, mais une chaire de recherche et de formation. Ces deux axes très forts qui ont irrigué euh, l'ensemble de, de l'activité de la chaire de, de, depuis son origine. Elle vise dès le départ à travailler sur les différentes facettes de l'objet, électricité, au prisme de deux de disciplines structurantes, si vous l'avez mentionné Christophe, l'histoire et la sociologie. Essentiellement l'histoire, et plus spécifiquement même, l'histoire sociale. Dans cet objectif, finalement, de parfaire l'incompréhension de la dimension sociale de l'électricité et des réseaux dans une actualité qui laisse entrevoir une relation véritablement d'interdépendance grandissante tout au long des années 50 jusqu'à nos jours, entre société et technique, entre société et système énergétique. Donc on voit que les, les, les fluctuations euh, de l'un sur l'autre, finalement, ont toujours une incidence croisée, souvent, euh, parfois pour le meilleur, des fois pour le pire, et c'est là notre rôle d'historien que d'éclairer ces, ces sujets. C'est dans ce cadre que nous avons eu le plaisir de lancer avec initialement, dès 2017-2018, avec deux jeunes chercheurs déterminants pour la chaire, il faut les mentionner, Mario Androu, sociologue de l'Université de Bordeaux et Benjamin Jou, désormais bientôt jeune docteur spécialiste de l'histoire de la distribution sous la direction de Christophe Pouneau, que nous avons lancé à l'époque un projet d'étude sur le processus de réception, d'appropriation et de contestation du compteur Linky en milieu rural, grâce à Thierry notamment, euh, à travers deux terrains de jeu, si je puis dire, la Dordogne et euh, le Lot-et-Garonne. Alors, c'est un programme qui a débouché euh, sur un projet de recherche, plutôt que programme, pardon, qui a débouché sur de nombreux projets de recherche, euh, sur de nombreux livrables, pardon, accueillis avec intérêt au cœur de l'entreprise, euh, au sein de Dennetty Sektanor, mais aussi au sein des directions euh, nationales. Je vous rappelle de, de nos échanges avec Hervé Champenois, directeur du programme Linky à l'époque. Euh, donc, et qui a été aussi euh, salué, alors je précise euh, malgré nous, euh, par le, le collectif Antilinky 24, ce qui finalement rappelle, euh, en étant financé par Inedis avec en gros le, le logo Inedis à l'époque, euh, ce qui nous rappelle aussi l'importance qu'on accorde dans cette chaire euh, à euh, l'éthique et aussi à la rigueur de la recherche. La rigueur au niveau des sources, la rigueur au niveau des observations et l'approche critique que l'on observe en permanence, le pas de côté qu'on fait malgré nos financements, qui est aujourd'hui nécessaire, à mon sens, c'est tout le rôle d'une chaire que d'éclairer, que d'aller tester, aller plus loin finalement que le seul périmètre désiré par l'entreprise initialement, et en fait, on se rend compte aussi de l'intérêt que ce type de recherche peut avoir à terme lorsqu'on fait ce pas de côté. Ce travail initial rappelle aussi l'importance accordée par la chaire au sujet 7, alors de controverses socio-techniques, mais également aux différentes situations, le réseau revêt une dimension technocritique voire technopolitique, très intéressante. situation récente du réseau de transport comme outil de contestation et la nature des sanctions prises à l'égard des salariés, euh, qui sont, qui ont été impliqués dans, dans cette utilisation du réseau, euh, nous montre par exemple que cette approche mérite plus en approfondissement pour prendre le recul nécessaire et nous détacher par l'histoire du seul événement et nous rapprocher des processus croisés complexes qui jalonnent et préparent son jaillissement que l'on illustre souvent à travers la mauvaise expression, l'actualité du moment. C'est notre rôle d'historien du temps présent, aussi, de prendre ce recul sur ces différents facteurs d'instabilité qui peuvent apparaître, jaillir dans l'actualité. En cela, la chair sur de nombreux sujets a constitué, et constitue encore le creuset évident d'une recherche historique pertinente sur les sujets de l'acceptabilité, de la controverse, et plus généralement, je le répète, des aspects technocritiques et technopolitiques que soulève l'évolution des relations entre l'humain et le système énergétique. C'est bien un des rôles de la chair que d'arriver à comprendre le poids, l'incidence de ce que nous tendons à désigner, vous l'avez dit Christophe, la civilisation électrique. La civilisation électrique sur les consciences, sur les imaginaires, sur les pratiques, les lois et aussi euh, la mémoire. Et là, je, je, je, je fais une petite transition parce que c'est aussi une recherche ancrée dans, dans l'actualité où l'approche sociologique aussi, ou plutôt l'histoire sociale, a, a fait ses preuves. Pauline, Pauline le sait, à travers son, son programme Sobriété, euh, que ce soit par exemple sur un des premiers projets d'autoconsommation collective, Quartier Saint-Jean-Melsier à Bordeaux, en partenariat avec Enedis et Gironde Habitat, entre 2018 et, et 2019. Euh, la sociologie aussi dans la chair a fait ses preuves sur toute l'approche socio-économique de l'autoconsommation en Dordogne, encore elle, euh, aux côtés du conseil départemental de la Dordogne à l'époque, entre 2019 et 2021 mais aussi sur les différents terrains de l'acceptabilité et de l'appropriation des ouvrages énergétiques. Et là, ça nous intéresse évidemment en tant qu'RTE, mais pas seulement ici dans, dans, dans cette pièce, euh, dans un contexte d'accélération des ENR et de fait des ouvrages de raccordement, pour le transport, mais aussi de fait pour la distribution. Le tout induisant notamment des enjeux de concertation absolument centraux et de pédagogie aussi euh, autour du système énergétique et de ses enjeux. Alors, il y a aussi un, un intérêt au niveau, comme je disais, technocritique et technopolitique que vous abordez à différents niveaux, que vous avez abordé euh, tout au long de vos recherches euh, dans, dans la chaîne. Au oui. niveau de la demande aussi, sur l'évolution possible des consommations et de l'intégration de la sobriété comme levier de flexibilité euh, dans le long terme, mais aussi euh, comme levier possible de décarbonation. Donc, ça, c'est bien de ça qu'on parle aussi aujourd'hui dans cette approche. Euh, des transitions qu'on a à travers notre observation historique dans le long, voire très long, même si Christophe n'est pas tout à fait d'accord. Et euh, Aussi, bien que, que le, le sujet n'apparaisse pas sur, sur cette slide, euh, j'espère voir aussi l'évolution euh, au niveau de, de la chaire, euh, et rappeler aussi, avant tout, euh, le, le rôle important du projet Mémoire électrique en Dordogne. je je pense que c'est important de, ouais, ouais, de ouais, le mettre <coughs> en évidence ici. Dans le, le, le cadre de, de la charte, pourquoi Pour plusieurs raisons. C'est un projet qui, euh, qui est moins versionnel que les autres, comme vous pouvez le voir, qui fait beaucoup plus appel à l'histoire sociale à, et à l'histoire tout court, par le travail autour des archives, archives photographiques, mais aussi le travail autour de, de témoignages, euh, témoignages oraux qu'on a pu avoir sur l'histoire de la construction de cette culture électrique depuis les années 50, jusqu'à nos jours, euh, cette histoire qui euh, rentre au cœur de l'intime, au cœur des foyers euh, et au prisme d'acteurs qui ont vu l'arrivée de l'électricité, de cette deuxième phase d'électrification, comme on l'appelle, l'électrification en profondeur, celle des usages, celle des pratiques. Et ça, nous, nous sommes allés le documenter euh, jusqu'à très récemment encore, puisque la dernière action remontait, si je ne m'abuse, à juin 2022, septembre, en 2022, Septembre, c est c est gros septembre. Est grand castant, en effet, pour les journées du patrimoine où euh, ces différentes actions autour du, du projet Mémoire électrique visaient justement à aller comprendre la pénétration de ces usages, cette mutation des usages et des représentations, euh, notamment en milieu rural. Donc une histoire, comme vous pouvez le voir aussi, un petit peu genrée quand même, euh, très axée sur la libération de la femme par euh, l'équipement électroménager. Euh, heureusement, on a eu quelques évolutions sur, sur le sujet. Mais euh, il n'empêche que c'est très intéressant d'aller au cœur de l'intime, au cœur des, des foyers, et montrer aussi... Euh, l'intérêt de cette, euh, cette histoire et de cette construction dans les traductions qu'elle prend euh, à l'époque contemporaine, à l'époque de l'Église. Aussi, euh, le, je rappelle aussi, le, ça me permet de rebondir sur ce sujet, c'est que la chair a produit de la, de la valeur scientifique par ses livrables, par ses travaux, euh, mais aussi un produit de la valeur sociale. Euh, tout ça s'est particulièrement bien traduit dans, dans les travaux de, de Mémoire électrique en Dordium, euh, dans la mesure où euh, les entretiens, les focus groups souvent avec des personnes très âgées, euh, ont littéralement créé de la cohésion. En fait, Vous avez par l'histoire, par l'explicitation de vos méthodes, euh, montré la, la valeur de l'histoire comme outil de rencontre, comme outil de, de production d'une mémoire collective. Et Je trouve que c'est intéressant de rappeler aussi pour les chercheurs que la recherche-action auxquelles vous êtes formés de, durant ces différentes années euh, a, euh, a cette valeur-là, de production, de retombées, d'externalité positive. Alors, j'ai parlé un petit peu de, de quelques projets... Euh, historique au sein de la chair structurant. Euh, mais finalement, la, la, la grande question euh, qui est peut-être la suivante aujourd'hui, c'est que nous réserve la chair pour les mois, pour les années à venir, histoire à laquelle je n'appartiens plus. mais tant mieux pour vous, peut-être. Donc ce n'est pas à moi d'y répondre, mais je vais quand même d'ores et déjà poser quelques ouvertures, quelques approfondissements nécessaires à mon sens, d'abord, évidemment, euh, du point de vue de l'entreprise. Alors, on a un intérêt aussi, évidemment, euh, alors je parle pour RTE mais de manière pour les collectivités et, euh, et pour les, les autres entreprises de l'énergie euh, euh, à observer euh, observe vos études sur les différents terrains de l'acceptabilité et de l'appropriation des ouvrages, euh, particulièrement dans un contexte d'accélération, comme je le disais, euh, qui paraît aujourd'hui central. Euh, vos recherches sur la sobriété, évidemment, euh, j'espère de tout cœur que vont se poursuivre, notamment après les études en 2021-2022, euh, 2023 il inaugurera une nouvelle phase dans vos travaux, que ce soit sur le plan qualitatif ou sur le plan quantitatif. Vous passez de la... Assez progressivement de la proto euh, de l'artisanat à la proto-industrie, jusqu'à l'industrie maintenant, l'industrie des idées, si je veux dire. Euh, et enfin, euh, je me permets aussi peut-être de faire ma commande ici, même si j'ai bien appris qu'on n'avait pas le droit de le faire en tant que mécène, mais à la limite je vais le faire en tant qu'historien euh, repenti. je ne sais pas si on peut dire ça, euh, pour un master, une commande pour un master ou peut-être une thèse sur euh, l'histoire... Euh, large de la prospective française. Pour aller plus loin, finalement, un petit rebond pour aller plus loin sur euh, l'histoire très proche de la prospective éner énergétique. Là, vous êtes dans l'historisation du temps présent. Euh, prospective énergétique dont on observe un regain d'intérêt majeur en ce premier quart du XXIe siècle et euh, finalement l'historisation de ce que l'on pourrait considérer comme une, pro une approche proto-scientifique particulièrement en matière de, de, de prospective sociale, ou de nombreux tâtonnements encore à l'ensemble des, des travaux sur le sujet, me semble être un bon point d'ancrage pour envisager de construire une première épistémologie de la question, de son, dans, dans son acception française, euh, et pourquoi pas aussi euh, mettre en lien ces travaux, qui seraient plutôt évidemment théoriques, euh, avec une étude de cas, une approche de cas, ou une approche de recherche-action, si je puis dire, euh, à travers votre, votre séminaire ou votre workshop, comme je l'ai appelé, oh vous j'avais relis, euh, « sobriété profonde, entre hypothèses envisageables dans les prochaines décennies et tentatives d'observation des réalités passées autour de l'objet sobriété, euh, c'est bien là, euh, finalement, l'exercice principal de, de l'historien du temps présent, que de dénouer cette relation d'entremêlement entre passé et avenir, qui s'opère et dans notre mode, qui vient de construire, en enfin, fait, tout notre mode de conceptualisation du présent. Donc c'est bien là votre rôle, c'est bien le sens de ma commande entre passé et venir qu'est-ce que vous êtes capable de faire sur le sujet Si jamais un sujet sort, je serais ravi de suivre de fierté. Alors sur ce, je vois que le temps passe, et comme dirait mon ancien directeur de mémoire, et je vois aussi que le temps passe à ce niveau-là, <rire> <rire> je me dis. Alors, oui, je vais reprendre mon Ce sujet. Je reprends la parole en remerciant, donc euh, à nouveau notre, notre éclaireur, c'est lui qui a inventé les workshops avec les différents chercheurs, parce qu'on a invité, genre, oui, j'ai oublié de dire qu'on a aussi des relations avec d'autres universités, notamment l'université de Pau et des Pays de la Dour, avec un gros centre, de, de le, la seule UMR mère, d'ailleurs, de, de SHS de l'énergie, avec euh, lise des donc euh, ce qui permet d'ouvrir. Donc, euh, juste le programme, quel est le programme de la journée Donc, nous avons, si vous effectivement, quatre tables rondes. L'essentiel le, est de donner du sens, de montrer l'ensemble des parties prenantes pour parler de façon prétentieuse, des stakeholders, par opposition aux shareholders. Donc les parties prenantes, une première table ronde. Nous, nous aurons la bénédiction à distance, depuis le TGV bloqué, de Michel Derdevey, donc avec Thierry Gibert, avec Christophe Bonnerie, avec Stéphane Houillier. Donc euh, au commencement, repenser le rôle du service public, regard croisé des partenaires, des fondateurs de la chaire recette, état des lieux, à préciser nos coopérations. Donc ça c'est la, la table ronde des fondateurs, c'est la table ronde, donc, historique, mais dans leur pratique. Dans leur pratique, aussi, SHS, ils ont beaucoup de choses à nous dire parce qu'ils ont différentes casquettes. Ils ont plusieurs épaisseurs de vie. Avant, pendant et après. Donc, euh, dans la seconde... Alors, on a choisi, avec euh, Pauline, avec Lucas et avec Stéphanie, puisque désormais, on a une gouvernance à quatre. On est une tétrarchie, on fait des réunions régulières, hein qu'elles soient en visio ou en présentiel, des, des, des pique-niques de travail, donc recettes. Donc merci, bien entendu, à Lucas et à Pauline. Et puis on a partagé donc, les modérateurs de table ronde. La table ronde numéro 2, donc le rôle d'une chaire de recherche dans différents écosystèmes d'acteurs à l'intersection des problématiques entrepreneuriales, sociétales et scientifiques, avec Madeleine Laborde, ici présente, grande actrice de théâtre, aussi avec Laurent Thierry, Bordeaux Métropole Énergie, avec Raphaël Bunalès de la REC et avec Estelle Lachaud qui représente en majesté la Dordogne et merci ici le SDE 24. Donc nous aurons après, grâce au SDE que je remercie, que nous remercions vivement, un cocktail buffet qui a permis maintenant de mobiliser aussi des étudiants de master qui ne viennent pas pour le buffet, bien entendu, mais pour écouter et pour voir leur professeur, puisqu'ils ne peuvent pas le voir sur le pavé de l'esplanade des Antilles ou dans des locaux bloqués jusqu'au mois de septembre. Donc la table ronde, donc numéro 3, sera une table ronde très intéressante, comme il a été dit. L'intérêt, c'est une chaire de recherche, de recherche-action et de formation. Se professionnaliser dans la chaire recette et au-delà, échange autour d'anciens de la chaire entre science et professionnalisation dans le monde de l'énergie, et Jordan, à juste titre, est partout. C'est normal. Il est avant, pendant et après. Avec Jean-Baptiste Guasque qui n'est pas encore arrivé parce qu'il a trop de travaux sur le terrain, et avec Camille Romari. Et la table ronde 4, qui sera animée par Lucas Lopez, qui est la question diffuser et valoriser les travaux de la recherche, le concept de science ouverte, sa place dans les sciences humaines et sociales, Vous ne devrez pas tarder, donc nos collègues et amis, Caroline Lemao et Corinne Marache, historienne, et Cédric Brun, qui est philosophe et qui a une grande pratique, justement, des programmes de recherche-action dans le domaine donc, de la santé. Voilà, cette introduction est terminée, nous allons pouvoir prendre place pour la première donc, table ronde. Merci beaucoup.